Merci d'avoir regardé la compilation d'échecs de camions. Nous espérons que cette vidéo vous plaira. Commentez ci-dessous ce que vous en pensez. Aimez et abonnez-vous pour obtenir plus de vidéos dès que possible. Merci. Nobody gonna buy this soon for some hear That's better. <laughs> help hey! I want hair, help me! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hey! Huh? <laughs> hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! huh